Petit rappel sur la division. J'ai donc 24, par exemple, divisé par 5. Alors d'abord, la division, il faut penser qu'on commence par la gauche, complète, contrairement à toutes les autres opérations qu'on commence du côté droit. Là, on commence par la gauche. Donc euh, je dis dans 2, combien de fois 5 Je peux faire 0 paquet de 5. Donc je vais prendre directement dans 24, combien de fois 5 à ce moment-là, je vais dans la colonne de 5, je vais chercher 24, 20, 25. 25, c'est trop. Donc, en fait, il y a 4 paquets de 5 qui rentrent dans 24. Donc, ce 4, je l'écris ici. Et 4 fois 5, 20. 20, je l'enlève de 24. Et je regarde ce qu'il me reste. Ce n'est pas vraiment la peine de poser cette soustraction. Je regarde juste de 20 pour aller à 24. Il me reste 4. Et 4, je peux continuer à aller plus loin, parce que c'est 4 unités, mais je peux dire que 4 unités, c'est 40 dixièmes. 40 dixièmes. Je fais comme si ici, 24, c'était 24,0. C'est le même nombre, c'est la même valeur. Donc 40 dixièmes, mais ça signifie qu'il faut que je mette ma virgule ici. Et donc, je dis à ce moment-là, dans 40, combien de fois 5 Je vais dans la colonne de 5, je vais jusque 40. Ah, là, ça tombe juste. Il y a 8 de 5 pour aller jusque 40 et ben du coup voilà 8 x 5 40 ce 40 je l'enlève de 40 encore une fois c'est pas vraiment une soustraction à poser 40 je l'enlève de 40 et ben il va me rester 0 quand je divise par 5 ça va toujours s'arrêter mes divisions quand je divise par 3 7 9 souvent ça s'arrête pas mais par 5 par 4 par 8 ça va toujours s'arrêter alors justement, 27 divisé par 4. Donc je le redis, on commence du côté gauche. Dans 2, je ne peux pas faire rentrer le paquet de paquet 4. Donc je prends directement dans 27 combien de fois 4. Je vais dans la colonne de 4 et je vais jusque 27, 27. Là j'ai 24, 28. Donc 6, 6 paquets. 6 paquets de 4, ça fait euh, 6 paquets de 4, ça fait 24. Je reprends dans l'autre sens, 6 paquets de 4, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 6 paquets de 4, ça fait 24. Donc il y va 6 fois, 6 fois 4, 24. Je l'enlève de 27. Je redis, comme tout à l'heure, ce n'est pas vraiment une soustraction posée, même si ça m'aide de le poser. Je regarde de 24 pour aller à 27. Combien il me manque de 24 pour aller à 27 1, 2, 3. Il reste 3. Comme tout à l'heure, c'est 3, 3 unités. Donc, 3 unités, c'est la même chose que 30 dixièmes. Parce que donc, 27, ça a la même valeur que 27,0. Donc, je peux prendre dans 30, dans 30 dixièmes, combien de fois 4 donc Combien de fois 4 Je me mets dans la colonne de 4. Je vais jusque 30. 28, ça passe. 32, ça ne passe pas. Donc, il y va 7 paquets. 7 paquets de 4. 7 paquets de 4, ça fait 28. J'ai oublié tout à l'heure de mettre ma virgule, donc je suis à 7 paquets de 4, 7 fois 4, 28. Le 28, je l'enlève de 30. Encore une fois, ce n'est pas vraiment une soustraction posée. Je regarde de 28 pour aller à 30, il me manque 29, 30, il me manque 2. Je peux encore continuer. Je rappelle que quand je divise par 4, de toute façon, ça va toujours finir par s'arrêter. Encore continuer. Là, c'est 2 dixièmes. 2 dixièmes, c'est la même chose que 20 centièmes. Dans 20 centièmes, combien de fois 4 Je me mets dans la colonne de 4. 20 centièmes. Ah, ben là, ça tombe pile. Il y va 5 fois. 1, 2, 3, 4. 5 paquets de 4, ça me fait 20. Donc ici, 5 fois 4 ça fait 20 et là de 20 pour aller à 20 et eh ben c'est pareil je n'ai pas besoin de poser ma soustraction de 20 pour aller à 20 c'est facile il reste juste 0 donc pensez bien euh, ceux qui sont à l'aise avec les divisions parfait mais ceux qui ne sont pas à l'aise en fait si vous suivez bien cette technique là je divise par 5 je regarde dans la colonne de 5 je divise par 4 je regarde dans la colonne de 4 en fait, ça marche. Il faut juste accepter d'y aller tranquillement et de bien euh, respecter la méthode donnée. Donc là, vous allez aller à des rythmes très différents, pas grave. Ceux qui sont rapides, faites juste attention à ne pas faire d'erreur de calcul. Et ceux qui ont plus de mal, eh ben, vous y allez tranquille. Mais vous le faites à votre rythme et vous faites le mieux possible. Bon travail